Patron, camarade patron, camarade patron. Alors, ça va ah, Vous allez bien Cela me fait très plaisir, très très plaisir. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit ça va, la loi ça va. Je vous demandais si vous connaissiez la loi ça va. Je vous explique tout ce que nous savons sur les ça va. Ça va. Silence de l'administration vaut acceptation. En 2013, nos chers députés ont voté une loi qui stipule qu'après une demande écrite de ta part et sans réponse de l'administration durant deux mois, ta demande est acceptée. Silence de l'administration vaut acceptation. Ça va. Ah, ça va mieux en l'expliquant, hein Mais c'est énorme C'est un choc Un choc de simplification Enfin, jusqu'au décret d'application, hein Jusqu'au 42 décrets d'application. Et là, ça va glisser, hein Vous allez voir qu'on a mis du savon sous le « savon. Sur les 3600 cas d'application, 80% des cas sont devenus des exceptions. Bon, ça va. Ça va pas. Alors, il y a les cas où le délai est repoussé à 3 mois. Bon, là, ça va encore, hein Mais il y a les cas où le délai d'acceptation est repoussé à 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et même neuf mois. C'est là où le savoir. ça varie. Et puis il y a les cas où l'absence de réponse signifie l'inverse, rejet par l'administration. Alors là, ça va plus rigoler. Hein? Les régis pouvant intervenir après un silence de deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, neuf mois. Ah, ça va nous mettre à genoux, hein. Au lieu d'un choc de simplification, on a un choc de complexification. C'est une folie administrative. Il doit y avoir un savant fou qui a trituré les savats. Un fonctionnaire de l'État qui ne veut pas qu'avec les savats, ça va Et quand les savats ne rient pas, les petits patrons pleurent. Heureusement, nos députés se sont émus. Ils ont décidé d'agir. Ils ont déposé un texte de loi rectificatif. Ça va de soi. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les décrets d'application. Ça va venir. Ça va venir. Et oui, parce qu'un député, ça va. Ça vient. Tous les cinq ans, il peut prendre, ça va. La valise. Alors que notre savant fonctionnaire cacaillant, il est là. Il ne bouge pas. C'est du rock. Alors, messieurs de la République en marche, au lieu de nous faire la loi, ça va, euh, tu pourrais nous faire la loi, ça marche Marquez. Et puis c'est tout. Petit sondage à l'attention de nos députés. Vous souhaiteriez, un, Revenir à la loi Sava originelle. 2. Que l'administration n'est plus que 3 jours pour nous répondre. 3. Vous souhaiteriez qu'ils répondent aussi à nos emails. Votez bien!